Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré aux immobilisations corporelles de l'actif immobilisé du bilan comptable. Je vous encourage à visionner auparavant notre vidéo sur les immobilisations incorporelles car les 5 premières minutes sont consacrées à des notions sur l'actif immobilisé qui sont utiles pour ce que nous allons voir maintenant. Nous sommes donc bien dans l'actif immobilisé et dans les immobilisations corporelles de l'actif immobilisé. Contrairement aux immobilisations incorporelles qui ne sont pas tangibles, les immobilisations corporelles vont avoir une représentation physique puisqu'elles seront constituées pour l'essentiel des investissements en locaux et matériels permettant d'exploiter l'entreprise et de réaliser son objet social. Nous allons voir maintenant quelles sont les six rubriques d'actifs corporels puis nous entrerons ensuite dans le détail du contenu de chaque poste. La première rubrique d'actifs corporels va concerner les terrains. Le deuxième poste va prendre en compte les constructions. La troisième rubrique va regrouper les installations techniques, matériel et outillage industriel. Les autres immobilisations corporelles feront l'objet de la quatrième rubrique. Les cinquième et sixième rubriques seront consacrées respectivement aux immobilisations en cours et aux avancées à compte sur immobilisation. Intéressons-nous tout d'abord au poste terrain. Les soldes débiteurs des comptes 211 et 212 vont constituer la valeur des terrains et de leurs aménagements. Remarque importante concernant les terrains, dans l'immense majorité des cas, le, les terrains ne seront pas amortis. C'est pourquoi s'il y a une acquisition d'un immeuble bâti avec le prix non distinct du terrain, il faut évaluer le prix de revient du terrain car il n'est pas amortissable les terrains n'étant pas censés se déprécier avec le temps. Nous allons nous intéresser maintenant au poste construction. Les constructions comprennent essentiellement les bâtiments, les installations et agencements de ces mêmes bâtiments, figurent également dans cette rubrique les constructions édifiées sur un terrain n'appartenant pas à l'entreprise. Trois remarques à présent sur cette rubrique construction. Si des aménagements sont effectués dans des locaux n'appartenant pas à l'entreprise, c'est-à-dire loués par l'entreprise, ces investissements ne se trouveront pas dans ce poste construction, mais dans la rubrique Autre immobilisation corporelle, que nous verrons par la suite. Deuxième remarque, si des investissements de type construction sont créés par l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise a les moyens en interne de construire, de fabriquer sa propre immobilisation, il y aura lieu de constater en contrepartie une production immobilisée. Enfin, si l'entreprise réalise des dépenses d'entretien et de réparation qui augmentent sensiblement la valeur ou la durée de vie de la construction, ces dépenses devront être immobilisées et ne pourront pas être passées en charge directement déductible. Passons maintenant à la troisième rubrique d'actifs corporels, à savoir les installations techniques, matériels et outillages industriels. Comme la désignation l'indique, cette rubrique va regrouper tous les comptes de 115, à savoir les installations techniques, les matériels industriels, les outillages industriels qui spécifient l'utilisation du matériel, et enfin, éventuellement, le petit outillage. Concernant ces petits outillages, une tolérance administrative et fiscale permet à l'entreprise de passer en charge directement déductible les petits outillages d'une valeur inférieure à 500 euros hors taxe. Ainsi, plutôt que d'immobiliser ces petits outillages, l'entreprise pourra les passer en frais généraux. Enfin, de manière similaire à ce que nous avons dit pour les constructions, si une entreprise est en mesure de fabriquer ses machines pour son propre compte, elle devra constater en contrepartie de la production immobilisée. Nous pouvons passer maintenant à la rubrique des autres immobilisations corporelles. On va notamment trouver dans ce poste les installations et aménagements dans des locaux dont l'entreprise n'est pas propriétaire. En effet, nous avons vu que les aménagements sur les constructions dont l'entreprise est propriétaire se trouveront plus haut dans le poste construction dans la case AP. Ici vont se trouver les travaux réalisés dans des locaux pris en location. Parmi ces autres immobilisations corporelles vont figurer également les matériels de transport qu'il s'agisse des véhicules permettant de transporter le personnel ou bien les produits de l'entreprise. Concernant les matériels de transport, il faut noter que la TVA sur les véhicules de tourisme n'est sauf exception pas déductible et donc les véhicules de tourisme figureront dans la case AT pour leur montant TTC. Vont figurer également dans ce poste autre immobilisation corporelle, les matériels de bureau et informatique et le mobilier. Pour ces deux dernières catégories, il est toléré de comptabiliser directement en charge externe déductible les petits matériels de bureau et informatique et le mobilier d'une valeur inférieure à 500 euros hors taxe. Le cas échéant, il sera possible de trouver également dans ce poste autres immobilisations corporelles les cheptels et les emballages récupérables identifiables. L'avant-dernier poste des immobilisations corporelles comprend les immobilisations en cours qui regroupent les soldes débiteurs des comptes 231. On retrouve le cas d'une entreprise qui est en mesure de fabriquer ses propres investissements. Ainsi, dans la case AV sera porté le coût de production des immobilisations corporelles fabriquées par l'entreprise pour elle-même, qui n'ont pas encore été achevées à la clôture de l'exercice. Le montant des coûts engagés se trouvera donc dans cette case AV, avec en contrepartie une production immobilisée au compte de résultats. Enfin, la dernière rubrique des immobilisations corporelles du bilan Va prendre en compte le montant des avances et à comptes versés aux fournisseurs sur une commande d'immobilisation corporelle. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto. N'hésitez pas à commenter et liker sous la vidéo et je vous dis à bientôt!